la vallée des couleurs. C'est un lieu enfantin où tout le monde est joyeux. <rire> Quand vient Gilles, le lutin, nous parlons aux animaux. Venez goûter, danser, chanter avec nous.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 Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter mmh, Je ne sais pas. Oh, mais j'ai entendu un petit bruit par ici. Ah oui Oh, regardez Un éléphant Mais non, tu te trompes. Les éléphants, tu ne trompes. C'est un chat. Ah, mais oui, les chats, c'est Moustachu. Eh, dis petit chat, comment t'appelles-tu Moustache. Il s'appelle Moustache. Ah, d'accord. Comme ses grandes moustaches. Bonjour, Moustache. Est-ce que tu veux bien venir t'asseoir avec moi Oui. Youpi Allez, alors voici la place des invités. Et moi, je vais me mettre à côté. Voilà. Et maintenant, je vais vous préparer une boisson pour le goûter. La cacophonie bulle Oh youpi, j'adore ça Allez, la cacophonie bulle, c'est parti en musique C'est prêt Voici ma tasse Oh. Tiens, Audrey Merci Tiens moustache Attention moustache, la mousse s'attache. Hein ah oui. Allez, on remue, on touille. Et un chat qui touille c'est des chatouilles. Hihi. Hihi. Hihi. Bon, ici si on buvait maintenant. Allez. Mmh. Mmh. Ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oh oui, le goûter Hé, hey, petit moustache, que veux-tu pour le goûter Oh, une souris Il veut une souris pour le goûter Nous, on ne chasse pas les souris. Mais à la classe, on peut te faire un goûter souris. Avec... Oh, une poire Allez, et maintenant, tous en cuisine Oh oui Allons-y pour un goûter en forme de souris. Je prends une poire, je lui coupe la queue, je l'épluche, je la coupe en deux et j'en garde une moitié pour faire le corps de ma souris. Ensuite je prends un rouleau de réglisse, je le déroule, je sépare les fils et j'en coupe un pour faire la queue de ma souris. Maintenant, je prends deux pépites de chocolat pour faire les yeux. Ensuite, avec deux cure-dents, je perce. Et dans les petits trous, j'insère deux baies de goji. Ce sont mes oreilles. Et avec une myrtille percée, je fais le museau. Voilà, ma souris est prête. Et si on ajoute quatre amandes pour faire les pattes, la souris bouge. Elle te plaît, moustache Miaou Oh La souris se sauve Miaou Miaou Miaou, miaou, miaou Et reviens, moustache Ah, te voilà Et tu as mangé tout le goûter souris Miaou Bravo Les amis, est-ce que ça vous dirait que pour digérer, on chante une comptine Oh oui Bonne idée Une comptine Alors je vais en inventer une sur un petit chat. Oh oui Vous êtes prêts Oui Miaou Alors c'est parti Il était un matin wow. Un chat dans mon jardin Cha-cha-cha Le petit chat miaulait Miaou Miaou, je veux du lait. Miaou, miaou. Je lui en ai versé. Glou, glou, glou. Et il a tout léché. Chaton, tu es petit. Oui, oui, oui. Mais quel grand petit Miam, nam nam. On recommence Ah oui, super plus vite. Il était un matin. Wow. Un chat dans mon jardin. Tcha, tcha, tcha. Le petit chat miaulé. Miaou. Miaou, je veux du lait. Miaou, miaou. Je lui ai versé Gloup, gloup, gloup. Et il a tout léché. Chaton, tu es petit. Oui, oui, oui. Mais que grand, que petit. Miam, miam, miam. Chanter, ça fait du bien. Oh oui, et bouger avec les mains aussi. Oui. Moustache, est-ce que ça t'a plu notre goûter des animaux Miaou. Je me suis régalée. Miaou, miaou. Ah, oh, super. Et toi, Audrey, je crois que ça t'a redonné le sourire. Oui, la vallée des couleurs m'a chatouillé le cœur. Alors, tu reviendras au goûter des animaux Oui. Alors rendez-vous au prochain goûter Au revoir les amis Au revoir